Le projet que nous proposons est destiné à nos actifs et à nos retraités et géré par l'action sociale de l'institution de prévoyance et aussi par l'action sociale de l'institution de retraite. Nous proposons aujourd'hui aux personnes qui n'ont pas accès soit Internet n'ont pas de connaissances informatiques, l'acquisition d'un matériel informatique accompagné d'heures de prise en main à leur domicile. On a tenu compte des conclusions du rapport émis par le secrétariat du numérique qu'il fallait lutter contre la fracture numérique parce qu'aujourd'hui, 28% des Français n'utilisent pas ou utilisent très peu Internet et ne voient pas justement les acquis, l'amélioration des formalités administratives qui se fait par internet, le gain de pouvoir d'achat aussi lorsqu'on commande sur internet et euh, le lien social que permet évidemment aujourd'hui l'ensemble des, des réseaux sociaux. Donc l'innovation c'est de proposer de permettre l'accès à tous à internet et aux outils numériques en démontrant que c'est facile d'utilisation. Nous l'avons démarré il y a quelques mois donc euh, nous avons déjà 200 personnes sur Notre objectif, évidemment, sur la première année, c'est d'arriver à 500 d'ici au mois de février. Et après, nous comptons à, à acquérir 1000 nouvelles personnes qui utilisent ce service par an.